Euh, on est dans les ruines, entre guillemets, de l'hôtel Torrance. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, l'hôtel que l'on voit dans le début d'Envoyé euh, spécial avec 7 et sentinelles donc, euh, euh, donc à leur époque, c'était assez bien conservé. Vous allez voir maintenant, et, euh, enfin, vous allez voir, je ne peux même pas expliquer, c'est un peu désolant, on est déjà déçu. Allez, c'est parti pour la visite. Et en deux mots, tu me réponds quoi euh, En deux mots, non. J'ai envie de repartir. 4. Voilà. T'as envie de repartir parce que tu n'es pas rassuré. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que bon, ben voilà, as des, as des pièces vides. Pourtant, euh, c'était alléchant qu'on voyait avant. On arrive trop tard encore, mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Tu te demandes, qu'est-ce que je fais là hein ouais. <rire> euh, bah Disons que euh, l'hôtel Torrance, euh, ça a été écourté puisque, euh, comment on peut dire, on s'est fait, euh, fait avoir. Enfin, pas nous personnellement, on était en fait euh, deux groupes. Euh, ils sont rentrés en premier, on est rentrés en deuxième, ils se sont fait avoir en premier on ne s'est pas fait avoir euh, tout simplement. Donc euh, l'hôtel Torrance, on va faire le, le mot de la fin également. Euh, plus rien à voir, donc euh, je déconseille, on peut encore y aller, mais vraiment, euh, c'est vraiment triste à voir. l'avenir du bâtiment L'avenir, euh, je ne sais pas, le présent par contre, donc il y, y a du paintball qui, qui s'y joue. Donc à l'extérieur surtout, à l'intérieur, je ne sais pas, J'ai pas vu de de peinture euh, au mur. Et euh, voilà ce qu'on peut dire pour l'hôtel Torrance, qui, qui était malheureusement un très bon spot et qui n'est plus. Voilà. Bon à la suite au prochain épisode. Allez, eh, salut